Bonjour les Numigiens, donc c'est un plaisir pour moi d'être ici pour célébrer vos un an. Marie-Pierre Bergeron, conseillère en emploi chez Dell, votre marraine. Vous êtes une belle équipe ouverte et enthousiaste. C'est toujours un plaisir de vous accompagner dans vos différents projets. Donc en espérant continuer bien longtemps. Bon anniversaire. Bonjour, mon Richard de chez Remorque CFT. Je suis venu ce soir fêter le premier anniversaire de Numigi, une entreprise avec laquelle on développe notre nouvelle application informatique. Donc euh, l'innovation euh, va nous amener ailleurs. Donc on est très fiers d'être ce soir. J'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Nimiji dans le cadre d'un programme de formation. J'ai euh, tout de suite accroché avec les personnalités en fait, des employés que j'ai pu rencontrer et euh, j'étais assez impressionné par leur évolution dans une période de temps en fait, aussi courte que ça. Félicitations pour leur un an et on leur souhaite euh, que du bien et que du bonheur pour les dix prochaines années à venir. J'ai loué un espace ici, dans l'espace de coworking, depuis quelques semaines. J'ai rencontré Bruno, il m'a parlé de ses trucs. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai décidé de venir faire un petit tour. L'équipe de Numéji, euh, c'est beaucoup de mes anciens collègues. Je les ai vus démarrer leur entreprise avec les bonnes valeurs, des valeurs humaines. J'ai envie de les encourager. Euh, J'aime l'entrepreneuriat, euh, puis euh, je trouve que c'est un modèle d'entrepreneuriat. Le collègue Bruno m'a invité pour le premier anniversaire de Numidji. Il m'a dit « Viens faire des belles rencontres, une belle gang de gilets jaunes qui se démarquent dans leur milieu, et puis surtout euh, des gens très compétents mais surtout très charmants. » J'ai travaillé dans le passé avec Bruno euh, pour des clients pour une mise en place de ERP. Le prochain qui va me demander à qui je dois travailler pour mettre en place un ERP, Numidji sera clairement dans ma liste prioritaire. Bien, nous, on est en processus de décision d'un nouveau ERP. On a rencontré Numiji euh, dernièrement. On peut aller à un autre niveau avec les solutions qu'on qu s'est faites offrir par Numiji. Je tiens à souhaiter bonne fête à Numiji. Ce soir, je suis là pour euh, bah, passer du bon temps, rencontrer l'équipe rencontrer euh, tout le réseau des gens qui accompagnent Numigi, et c'est vraiment le fun. Dans mon travail, j'ai fréquemment besoin de solutions pour améliorer les processus. Alors ça me fait plaisir de pouvoir encourager une PME du coin qui est très dynamique avec une belle équipe. Je suis ici ce soir parce que j'ai travaillé avec plusieurs personnes dans le passé qui ont fondé la compagnie en fait et je vais les encourager. Je trouve que c'est une super initiative puis ça fonctionne super bien. Je suis tellement contente pour eux. Bonne fête Numigi! Je suis contente d'être ici. Félicitations encore. Vous le méritez tellement. Vous avez travaillé fort. Je vous souhaite toute la chance dans le futur.